Elle touche le fond de mon cœur, quand elle pose ses yeux sur ma peur de m'être moins que bien. Je me vois sur ses seins. Elle vole au-dessus de mon chagrin. Quand je la vois au bras de son copain, elle a un si beau visage, qu'elle se passe de ma guillonne. Nus sur la plage, quand elle pose ses yeux sur ma page, je vais faire un carnage. Non, je ne suis pas si sage. Un quoi bon rêver de nouveau? Mes amis ne sont plus que des fantômes, je pensais te chercher. C'est moi que je vous.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 c'est pas que je vous